de nouveaux de pensée. Des pensées comme des feuilles bien vertes. Des qui C'est des feuilles si vertes que pour un ciel bien bleu. Mais il y en a marre des feuilles vertes. Ça suffit le ciel bleu. Plus personne ne veut entendre parler des feuilles. Plus personne ne veut qu'on lui rabâche les oreilles avec du vert. Plus personne ne veut qu'on lui cause de ciel ou qu'on lui assemble de paroles avec du bleu. La nature, les arbres, c'est louche. Le vert et le bleu, c'est louche. C'est avarié, pensent les moderne, Comme si le noir disait plus que le bleu. Comme si le sombre était plus proche du vrai que le vert. Vert est vrai, ça paraît pourtant tout proche, mais on ne veut plus d'image dans la modernité. On a trop annoncé la fin des métaphores pour que je vienne ici vous en déverser. Mais peu importe la métaphore, pour moi, Peggy, est tout de même face à ses ciels. Car chez Peggy, on parle forcément d'une pluralité de ciels. On dit les ciels comme chez les peintres. Car Peggy a tout du peintre. Peggy a peint son époque, on craignait que le ciel ne s'assombrisse définitivement et il s'est assombri dans la pensée car à l'époque de Peggy on pouvait encore penser comme un arbre un arbre qui pousse et qui pense et sa pensée ouais, en toute innocence et toute naïveté et toute naïveté ça pensait en toute innocence et en naïveté et la naïveté c'est la vérité c'est ça qui fait des ciels bleus et des arbres bien grands et bien verts pas des arbres de cité des arbres rabourgus le long des routes mais des forêts pas de sinistres arbres tout décharnés du manque de pensée, de cette pensée exangue, cette pseudo rature alors que tout est couché, tout est là, à l'horizontale, dans la pensée d'aujourd'hui. Tout est au sol et plat, ça ne bouge plus guère. Ou alors ça veut bouger, mais pour montrer ses différences. Ces prises de parti, ces minables oppositions, ces petites guéguerres à l'esprit, ces petites circonvolutions, ces petites et misérables prises de position. Tout est positionné aujourd'hui, tout est bien tranché. Et Peggy, serait bien malheureux dans cette forêt toute décharnée. Il serait bien seul et bien malheureux, tout là-haut. Tout au bout de ses branches, de ses phrases, lui tout grand et tout vert, lui tout rayonnant, et tout vert, Nous de différents, qui serait bien en train aujourd'hui, tantôt on le traiterait de réactionnaire, tantôt on le prendrait pour un progressiste. Que des pauvres mots nous recouvrent aujourd'hui, que de pauvres vêtements nous habillent maintenant, nous, les soi-disant modernes, nous, les postes modernes